service se faire par environnement et changement climatique Canada. Tout commentaire devrait être acheminé au 1-877-789-7733. L'heure actuelle, 9h56, heure normale du centre, dimanche 9 avril 2023. Prévision covid de de au de par environnement Canada à 5hHNC h le dimanche 9 avril 2023. Aujourd'hui, ensoleillé. Vent devenant du sud-ouest à 20 km par heure avec rafale à 40 ce matin puis léger en mi-journée. Maximum 10. Indice UV de 5 au modéré. Refroidissement éolien moins 7 ce matin. Ce soir et cette nuit. Dégagé. Vent du sud de 20 km par heure. Minimum plus 3. Lundi, généralement ensoleillé. Vent du sud de 20 km par heure devenant léger le matin. Maximum 12. Indice UV de 5 au modéré. Lundi soir et nuit. Passage nuageux, Minimum plus de. Mardi ensoleillé. Maximum 15. Mardi soir et nuit. Passage nuageux, Minimum 0. Mercredi ensoleillé. Maximum 11. Mercredi soir et nuit. Dégagé. Minimum moins 5. Jeudi ensoleillé. Maximum 11. Jeudi soir et nuit. Dégagé. Minimum moins 5. Vendredi ensoleillé. Maximum 8. Vendredi soir et nuit. Dégagé. Minimum moins 4. Samedi, ensoleillé. Maximum 11. Prévision pour entre 4 Sengui, Imperial Dinsmore Murray-Martensville, Warhammer-Roster, de lile Waka, et par Environnement Canada à 5 h HNC le dimanche 9 avril 2023. Aujourd'hui, ensoleillé. Vent devenant du sud-ouest à 20 km par heure avec Rafale à 40 ce matin puis léger en mi-journée. Maximum 10. Indice UV de 5 ou modéré. Ce soir et cette nuit, dégagé. Vent du sud de 20 km par heure. Minimum plus de. Lundi, généralement ensoleillé. Vent d'ouest de, de 20 km par heure. Devenant légers en mi-journée. Maximum 12. Indice UV de 5 ou modérés. Lundi, soir et nuit. Passage nuageux. Minimum plus de Mardi, ensoleillé. Maximum 16. Mardi, soir et nuit. Passage nuageux. Minimum moins 1. Mercredi, ensoleillé. Maximum 11. Mercredi, soir et nuit. Dégagé. Minimum de moins 5. Jeudi, nuageux. Maximum 10. Jeudi, soir et nuit. Passage nuageux. Minimum de moins 5. Vendredi, alternance de soleil et de nuages. Maximum 8. Vendredi soir et nuit. Dégagé. Minimum moins 4. Samedi, ensoleillé. Maximum 11. Conditions pour l'aéroport indifférent de Saskatoon à h à Chensay. Ensoleillé. Température 2 degrés Celsius. Humidité 81%. Direction du vent sud-ouest. Vitesse du vent 18 km à l'heure. Pression 101.3 kPa et à la hausse. Conditions pour l'aéroport de Prince Albert à 9h HNC. Partiellement nuageux. Moins 2 degrés Celsius. Conditions pour Scott à, à 9h HNC, 1C. Conditions pour l'aéroport de Kindersley à 9h HNC, 2 degrés Conditions pour l'aéroport de Leader à 9h HNC 2 degrés Conditions pour l'aéroport de Rosetown à 9h HNC 2 degrés Celsius. Conditions pour Otzauk à 9h HNC 3 degrés Celsius, Conditions pour Hébo à 9h HNC 3 degrés Celsius, Conditions pour Last Mountain à 9h HNC 1 degrés Celsius, Conditions pour R à 9h HNC 3 degrés Celsius, Conditions pour Mairpdr à 9h HNC 1 degrés Celsius, Conditions pour Corniche à 9h à 1 degrés Celsius, Prévision pour sa et environnement Canada à 6h HNC le dimanche 9 avril 2023. Dimanche, à santé maximale de 4 au risque modéré. Dimanche soir et nuit, calte à santé maximale de 3 au risque faible. Lundi, à santé maximale de 3 au risque faible. Lundi soir et nuit, calte à santé maximale de 3 au risque faible. Forecast for city of Saskatoon issued by Environment Canada at 5 a.m. Central Standard Time, Sunday, April 9 2023. Today, sunny. Wind becoming southwest 20 kilometers per hour, gusting to 40 early this morning, then light near noon. High 10. UV index 5 or moderate. Wind chill minus 7 this morning. Tonight, clear. Wind south 20 kilometers per hour. Low plus 3. Monday, mainly sunny. Wind south, 20 kilometers per hour becoming light in the morning. High 12, UV index, 5 or moderate. Monday night, cloudy periods. Low plus 2, Tuesday, sunny. High 15, Tuesday night, cloudy periods. Low zero, Wednesday, sunny. High 11, Wednesday night.